Ce braquage qui a très mal tourné ce matin en région parisienne, on vous l'annonçait dès 7h du matin sur BFM TV, un convoyeur de fonds a été tué dans l'attaque à l'explosif de sa société. Ça, C'est une attaque spectaculaire et visiblement bien préparée. Tout s'est passé en fait ce matin un petit peu avant 6 h 4 à 6 individus qui étaient en fait déguisés en policiers On a tous dans la vie cette orage grandissant dans ta tête Tous les souvenirs depuis ton enfance Ces oh. casquettes vers le ciel, tes yeux s'émerveillent devant pluie de lumière Étoile filante toutes oh. tes pensées remontent à la surface Et, et cache tous ces moments de joie derrière un masque oh. L'être humain ne te fera que des crasses Toutes ces pensées s'envolèrent dans les astres. astres Quand tu me vois je suis de passage évidemment je suis dans le braquage. braquage Toute ma vie n'est qu'un voyage, voyage. Bientôt un esplan craquage. De l'autre côté, je regarde la société déclinée comme dans Stranger Things. Bien évidemment, quand je te vois, je ne veux pas voir tes yeux, je veux voir ton string. Je voyage, je pars loin de la MIF. Je voyage, je pars loin faire. Du bif, le cœur en miettes, c'est pas de l'eau qui goûte Pour te buter j'aurais aucun doute Bien sûr ta vie j'en ai rien à foutre Nos existences sont beaucoup trop courtes ouais. Déjà type je me faisais tabasser par ben, un père totalement alcoolisé Et le pire croit passer depuis que je lui ai donné mon cœur et qu'elle me l'a brisé j voyage, je pars, loin de la Je voyage, je pars, loin faire du bif Je voyage, je pars, vois ce petit Je voyage, je pars et je lui dis, petit désastre, ce monde est néfaste. Regarde ce désastre, tout le monde porte un masque. Tu te dis à me mais tu causes des blessures. Et le soir dans ton lit, tu songes à cette fracture. Les gens rient, toi tu plonges dans cette vie de mensonge, dans les abysses d'un esprit qui te ronge. Putain de vie de mensonge. À toutes les échelles, c'est devenu un foutoir. De la politique aux bagarres de maternelle, soirée avec ta meuf plongeant les barres Je ne crois pas que votre amour sera éternel.